In a few moments, we're going to start the first plenary. But before that, a few words from me. With this, we will start our first session. But before we start, I want to say something. This forum was elaborated to bring together so that we can exchange, talk, talk, and have common points of view, in common et ça a été élaboré selon un programme pour ce but. Et il y a une session plénière et ce sera une, une table ronde pour échanger des, des, des points de vue et de parler et de discuter, d'examiner des, des, des, des sujets d'importance. Des, des sujets et ça il y a d'autres rassemblements ou dans les, les majlis ou les les interlocuteurs peuvent euh, discuter des, des, des problématiques dans ce qui se rapporte au patrimoine, quelles, quelles sont les entraves et les obstacles à surmonter et comment les pallier. Euh, donc, euh, ce sera aussi des occasions pour euh, échanger des idées sur des, des sujets spécifiques. Euh, aussi, sur, euh, un autre magistrat sera tenu pour euh, discuter des, des, des thèmes de, de plus, de plus régionaux. Euh, et on on va on s'attend à ce que euh, dans, cette, dans cette dans cette séance des, des questions de, de de portée régionale de, euh, seront discutées et, et, et en large c'est voilà un peu la, le programme le programme de nos jours l'agenda de nos jours donc je vous invite à, à à participer. Et maintenant, vous pouvez passer à prendre un, une pause de, de repos, puis on, on reprend notre session. Et la soirée, nous sommes tous invités à faire un tour aussi ici, à Kasser al -Hussan. Et puis, on passe à prendre le dîner. Et demain, le demain, soir, on va aller au, au Louvre. Donc, je, je vous invite tous à nous, à nous joindre dans, ce, dans ces deux tours. Passons donc euh, davantage des euh, instructions de séance. Donc, vous êtes tous à, à invités à, à, à, à rester dans cette euh, session séance plénière. Et quand vous euh, prenez place sur la tribune, euh, n'oubliez pas de donc, de d'enlever de, de, votre les les les les vous les avez sur vous les vous vous avez 20 les les parler. Et, donc, et, et comme un rappel, s'il vous, vous plaît, laissez votre, les laissez les à les à la porte avant de les Et finalement, on vous invite à voir l'exhibition d'Alif de, de, de, de, à, à l'extérieur. Et si jamais vous avez quelque temps, vous pouvez passer voir l'exhibition. Les, les, Et nous avons. Il y a bien des, des, des, des, des iPads à, à la porte dont vous pouvez s'en servir pour euh, entendre plus d'informations ou euh, d'avoir plus d'informations sur l'exhibition et ce que vous allez voir là-bas. Et voilà pour toutes les instructions. Et commençons pour, par la première session. Et voilà, il y a six, six ans déjà, euh, euh, évaluons ce qu'Alif a réalisé jusqu'à présent. Donc, j'invite à, à la tribune Madame Katrina Chouieva, Katrina Chouieva, M. Wen Diane Wynne, Docteur Laïs Majid Hussein, Docteur Samuel CDB, Docteur Mariette Westerman et Demoiselle Bénédicte de Montlore. Vous êtes le bienvenu. Donc, euh, commençons par il y a six ans déjà, euh, Alan. Ligne de réponse à la destruction de, du patrimoine, euh, c est, c est, ça a été marqué par la par l'inception ou l'établissement de Alif. Donc, il y avait des sentiments euh, à ce, ce temps-là que qu'il y, qu y avait besoin d'une Nadine. On, on peut parler aussi. Donc, ça, monsieur Dibé, si vous pouvez parler, commencer avec vous. Et nous nous rappelons comment, com, combien les, les biens culturels ont été ciblés. Ont été. Donc, est-ce que vous, parlez, vous pouvez nous parler de ce qu'est la. Euh, et qu'est-ce qu'il est -ce que les, un peu la, la situation avec tous les événements qui sont déroulés et tout ça. La parole est de m'interroger euh, sur donc, la situation euh, du, du Mali. C'est vrai que euh, je me souviens encore en 2016, lorsqu'effectivement on lançait l'idée de la fondation, le Mali était donc, au cœur euh, du, du problème. Euh, nous avions donc euh, euh, des attaques de djihadistes qui ont volontairement détruit les mausolées de Tombouctou, qui ont euh, empêché donc, les populations de pratiquer leur tradition culturelle. Et on se souvient euh, très heureusement de la mobilisation de la communauté internationale pour aider le Mali à réhabiliter euh, son patrimoine, et en particulier euh, les mausolées de Tombouctou. La situation aujourd'hui n'est pas très différente, au sens, où effectivement, que le pays est encore dans une situation d'insécurité réelle. Le centre du pays, le nord du pays est encore sous une réelle menace donc des groupes terroristes. Le centre est depuis 2017-2018 largement donc, dans une situation difficile et euh, récemment, 2017, c'est pas si récent que ça, en 2019, nous avons assisté donc, à des destructions massives euh, de euh, villages du pays d'Ogon, ce pays d'Ogon qui est situé euh, comme patrimoine mondial. Il y a donc réellement une menace sur le patrimoine culturel malien et qui constitue aujourd'hui une préoccupation importante pour le Mali. Euh, tant qu'effectivement euh, on n'arrivera pas à améliorer la situation de sécurité, évidemment, le patrimoine sera toujours en danger. Il y a le danger de l'insécurité, le danger de la violence des terroristes, mais il y a également le danger donc, de, de changement climatique. Le changement climatique est une réalité importante au Mali, avec donc euh, la désertification, euh, qui, euh, pour beaucoup de régions, empêche donc les traditions culturelles donc de continuer à, à vivre. Et il y a également donc, euh, euh, en particulier pour le pays de Gon, euh, une un déplacement important de population lié effectivement à l'assèchement et peut-être aussi d'une certaine manière donc à une crise économique qui a beaucoup poussé beaucoup de populations à se déplacer. Donc, il y a de vraies menaces qui continuent à, ce, de ce, de, à exister pour le patrimoine malien. Alors, Alif, fort heureusement, et je voudrais donc dire ici tout le bien que nous pensons de ce que Alif fait pour donc, le patrimoine euh, malien, enfin pour le patrimoine euh, des pays du Sahel, est intervenu donc, après l'UNESCO sur donc, la réhabilitation donc, du tombeau des Ascars. Vous avez vu les images ici. Euh, ce projet est en cours, est en développement, et je pense effectivement que les activités, euh, après donc, un peu d'incertitude, vont reprendre, je pense, dans les mois qui, qui viennent. Euh, ce ce travail-là va, va permettre donc, de réhabiliter donc, le, le tombeau des Askias, qui est un monument construit euh, depuis le 15e siècle par Laskia, l'Askiah Mohamed, dans une perspective de conservation durable. Et je pense que ça, c'est une chose extrêmement importante. Euh, cette conservation durable euh, qui va permettre d'associer les communautés pour faire revivre un certain nombre de, de, de, de traditions, qui va pouvoir permettre aussi de, de, de, de, de faire vivre un certain nombre uh, de... de, de d'éléments euh, euh, euh, naturels. Parce que je pense que pour ceux qui connaissent donc cette région du, de, de, de, de Gao, euh, l'assèchement a fait disparaître tous les matériaux qui rentraient dans la construction de, de ces bâtiments. Donc le projet va permettre donc de, de, de, de créer des pépinières, de faire en sorte effectivement que euh, certains euh, matériaux puissent, puissent renaître. va permettre également de, de, de former les jeunes donc, au, à la restauration des, des bâtiments et donc ainsi de réhabiliter ce monument qui est aujourd'hui effectivement menacé à cause donc de, de fortes érosions liées aussi à la, au changement climatique et qui ont abouti effectivement à l'affaiblissement euh, du, du bâtiment. Je voudrais par contre euh, cependant insister sur euh, le cas du pays de ali euh, euh, Alif intervient également donc, pour la réhabilitation de l'architecture euh, de, de de je vous ai dit que tout à l'heure, qu'il y a eu une forte, de fortes agressions sur les populations donc, de cette région, et au-delà de la destruction du patrimoine, il y a effectivement des violences absolues qui ont permis qui ont abouti donc à des assassinats massifs et à des déplacements de population. Alors le projet de Alif est extrêmement important dans cette dans cette région parce qu'effectivement elle permet donc de, de, de, de faire en sorte qu'il y ait une résilience qui se développe pour ces populations et moi j'ai tendance à dire que réhabiliter le patrimoine dans un contexte d'une telle violence c'est au fond finalement pas seulement une question de patrimoine c'est aussi comment le patrimoine le, le, le un projet de réhabilitation du patrimoine ré, répare la vie euh, nous avons des populations meurtries euh, complètement hagard euh, parce qu'effectivement ont, elles ont subi de réelles violences et que la question du patrimoine n'est pas seulement, dans des cas particuliers comme ça, une question de restauration de monuments, mais aussi c'est une question de faire en sorte comment les populations reprennent confiance avec l'avenir. Je pense qu'Alif, euh, par son aide au pays d'Ogon, a, a, a contribué pour les villages qui ont subi vraiment cette meurtrissure énorme, a contribué, contribué à donner un peu de confiance, un peu d'envie de vivre à, à ces communautés. Et ça, je pense que cette dimension, pour moi, est extrêmement essentielle au-delà de la question donc, de la réhabilitation des, des, des monuments. Je voudrais vous remercier là. Merci. Oui, merci infiniment, ça touche. Vous touchez effectivement sur plusieurs points euh, qu'on va explorer pendant la conférence. Et Merci beaucoup d'avoir mentionné tout ça au contexte du Mali qui, qui nous aide vraiment à penser de... En fait, c'est une situation, un cas qui, qui touche sur euh, voilà, les communautés, le climat charismatique, le, le conflit, l'après-conflit. Et c'est vraiment... Euh, Mali, euh, c'est Alif et comme vous avez dit, aussi euh, parce que Mali... Euh, Alif parce que Mali, en, entre autres. Alors merci beaucoup pour euh, votre intervention. Um, Laith, say, Dr. Leith, I would like to now ask you this, a similar question. Vous euh, demandez une question euh, similaire. Vous, maintenant, vous êtes le directeur et quand Daesh a ciblé les, les patrimoines dans votre pays, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels quel étaient vos sentiments euh, sur, sur le point de vue personnel et, prof, et comme citoyen ira, irakien aussi, comme euh, patriotique, quels quel étaient vos sentiments Euh, me, merci pour m'avoir donné cette occasion pour, pour, pour euh, parler de, cette, de, de ce point de vue, l'attaque la, la, la, de Daesh ou la, la, la guerre de Daesh contre l'Irak a été très, très, très, très violente et les, les effets nocifs de Daesh ont... ont, ont, ont ont un peu... Euh, ont eu l'effet sur les, les humains et la pierre hein, en même temps. Donc, euh, et les effets, les méfaits de Daesh, ont, ont, je crois qu'ils on, ont couvert toute la région en entière entière. Euh, je crois que euh, euh, ces, ces patrimoines ont été mis sur la liste des, des, des, des patrimoines en danger, euh, de la liste mondiale, des patrimoines en danger de... Euh, euh, Vu les, les méfaits de Daesh et leur. Euh, euh, et comme vous avez dit, on a ils ne vont pas laissé de, de rien de. de et donc, pour définir l'héritage, c'est un peu l'héritage lui-même qui, qui définit l'identité, cette harmonie de, de vie entre toutes les confessions en Irak et. et, et un peu c'est l'héritage, le, le, le, c'est une traduction, c'est une illustration, c'est une... Euh, c'est un peu le, le, le, il y a bien l'Alif a mené plus de 25 projets à Iraq. depuis son inception l'Alif a, euh, a construit une, une, une partenariat solide et actuel avec l'Irak euh, pour un peu pallier tous les, les, les terrorismes euh, perpétrés par euh, Daesh et euh, il y a cette, donc, euh, cette, euh, cette ces relations de fraternité entre l'Alif et les autorités irakiennes euh, il y a on peut voir partout en Irak l'empreinte de d'Alif de, de, dans la reconstruction dans la restauration de ce que donc dans la formation des, des, des cadres qualifiés et de d'assurer la la durabilité de ces de ces sites et de ces monuments et voilà Alif qui qui aide à, à à, à, à présenter l'actuel la, la, la, visage du, ou la face, euh, la véridique de de, de, de Réac. On s'attend à ce qu'il y ait plus de projets qui pour protéger, qui puissent protéger euh, le, le patrimoine euh, culturel de Réac. Aussi, euh, euh, Alif ne, ne s'est pas contenté des, des, des, des, de ce que le Daesh a détruit, mais aussi. Uh, et, et, et il y a depuis deux ans euh, euh, le plus le le euh, le, cru, le plus grand palais qui on appelle Iwan des Cités qui qui qui qui, qui qui a tombé, donc, et, et, et, et Alif a, a envoyé des experts et qui ont euh, œuvré pour euh, cons la conservation de ce patrimoine culturel euh, dans la région. Et ils ont euh, réussi, à, au minimum, à arrêter la, la, cette euh, euh, destruction et de conserver ce qui est ce qui tient debout dans ces monuments dans la la deuxième euh, époque la deuxième euh, en deuxième, deuxième projet, on va euh, donc euh, re, re, rebâtir ce qui a été démoli. Donc, euh, donc, arif a, a pallié les, les, les attaques des du, des terroristes, mais aussi à aller au-delà de cela pour restaurer ce que doit être conservé pour le patrimoine de l'Irak. Merci bien. Merci beaucoup pour l'idée d'Arc de Stadeffen, euh, qui a été présentée comme exemple et qui montre que ce n'est pas été euh, victime des travaux de Daesh, mais c'est un endroit qui a besoin de protection. Et on a vu quelques photos dans la vidéo déjà présenté et vous allez voir peut-être dans la salle la présentation de cet endroit. Mais alors, merci pour euh, vos commentaires et merci pour euh, ces idées. Sans doute, nous travaillons de par la région, non seulement euh, d'une façon individuelle, mais nous avons 25 projets avec vous et c'est pour cela que nous euh, con considérons cette ce partenariat de valeur. Je pense que l'Irak est l'un des plus partenaires qui, qui profite de euh, cette fondation. Euh, joyeux anniversaire, Alif. Nous sommes vraiment contents de travailler avec vous. Bénédicte, à vous maintenant. Euh, donc, euh, vous êtes maintenant présidente et PDG du Fonds des monuments mondiaux des euh, États-Unis. Vous étiez aussi conseiller de l'ambassade de France aux États-Unis. Vous avez aussi euh, tenu une réunion dédiée à l'idée d'Alif. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus de cet événement et de vos euh, vraiment sentiments vis-à-vis euh, -vis de ceci? Est-ce que ça marche? Je ne pense pas. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, Sandra. Merci pour cette euh, opportunité de parler dans ma capacité euh, précédente, quand j'étais donc. Euh, euh, ambassadrice. Donc, parlons un peu de l'histoire d'Alif. Oui, en 2016, en août, on a reçu un téléphone d'Alif pour organiser un événement dans trois semaines. Je ne sais pas si à New York, vous avez jamais essayé d'organiser un événement en juste trois semaines. C'est impossible. J'étais présidente et je voulais lancer une fondation pour la préservation du patrimoine culturel, c'était généré en fait d'un point de départ. C'était à cause de Palmira, le temple qui a été en 2015 détruit. Et je pense, euh, et en ce moment, nous avions besoin d'un mécanisme et ces mécanismes déjà présents n'étaient pas suffisants. Elle a joué un rôle très important en convainquant le président, le président Hollande d'avoir un repère de Jean-Luc Martinez d'explorer que pouvons-nous faire pour protéger le patrimoine face aux actes terroristes et donc Ceci l'a poussé à nommer Jacques land et travailler avec l'UAE pour savoir que pouvons-nous créer. Et donc, l'Assemblée générale, en septembre, on a organisé cet événement. L'idée, c'était d'annoncer la création d'une fondation. Ce n'était pas nommé Alif en ce temps. Et donc, nous voulions un euh, million de dollars et, et il n'y avait pas d'argent euh, des donateurs euh, publics et privés. Et, euh ce n'était non seulement les gouvernements qui se sont réunis euh, et, et tout seuls, mais avec la société civile, ils ont travaillé. Et donc, là, on a créé une, on a décidé de créer une institution qui répond d'une façon urgente à la situation. C'était un exemple qui a poussé à ce que le temple euh, d'Alif se crée, et non seulement le euh, président Hollande, mais aussi le vice-président euh, Joe Biden était aussi participant à cette création. Et l'idée, en fait, c'était de travailler rapidement pour préserver le patrimoine face aux actes terroristes. Et donc, euh, je vais en parler en ma capacité euh, actuelle. C'est un développement très, très intéressant d'Alif. Ce n'est pas seulement une fondation qui répond aux actes terroristes, mais d'une façon plus ampleur et en, à grande envergure, elle répond aux crises. Il y a d'autres éléments aussi euh, liés à ce moment qui s'est tenu à New York et après euh, la euh, conférence d'Abu Dhabi. On a e essayé de regrouper, regrouper le conseil scientifique et d'experts d'un parcours international pour... Euh, on a eu le plaisir de se réunir avec Mariette. Mariette était là et je l'ai rencontré ainsi que Richard, à Washington. Donc, c'était aussi l'ambition d'Alif d'avoir une organisation euh, très euh, à grande ampleur internationale avec toutes les organisations du monde. Et finalement, je pense que ce qui m'a surpris à New York, c'était de voir l'enthousiasme, l'ouverture présente, parce que je pense que le monde vraiment a besoin de quelque chose, avait, voulait que quelque chose se passe, voulait qu'une fondation se fonde et que nos partenaires se réunissent pour la faire une réalité. Oui, vraiment, c'est génial. C'est vraiment gratifiant de voir les actions d'Alif. Là, c'est c'est c'est l'élan qui a été lancé, ce dynamisme qui est toujours continu, cette énergie, cette réactivité, cette réponse rapide et même ce sentiment. Euh, Aujourd'hui, dans cette chambre, je pense que vous pouvez, dans cette salle, sentir cette énergie pour vraiment euh, faire de ce travail une réalité. Et donc, après six ans, il y a toujours un sentiment qui existe euh, et il y a ce sentiment qui, comme si, nous émouve. Merci beaucoup. Diane, maintenant, à vous la parole. Donc, la Chine était associée à Alif depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Pourquoi est-ce que le patrimoine culturel est, culturel est essentiel pour la Chine Et pourquoi est-ce que la Chine a décidé de se rejoindre à Alif Oui, merci, merci pour votre question, Sandra. Euh, je vais répondre en français. Je t'apporte cette occasion pour exprimer ma sincère joie de me retrouver parmi la grande famille d'Alif vous me manquez vraiment beaucoup pendant ces trois dernières années. Donc mes remerciements vont aussi à notre hôte le département de la culture et du tourisme du gouvernement des Émirats Arabes Unis et toute l'équipe du secrétariat de la LIF pour une organisation impeccable de ce forum. Donc pourquoi le patrimoine est une priorité en Chine je pense que la réponse est à la fois longue et simple. Oui, longue, car la Chine a une longue histoire de plus de 5000 ans sans cesse. Le patrimoine est de facto le vecteur de cette civilisation ancienne, le miroir de cette culture riche et l'esprit de cette nation résiliente. Le, en fait, le patrimoine culturel constitue pour nous la fierté nationale qui nous identifie en tant que Chinois en majuscule. Simple, car la protection du patrimoine n'est pas une chose simple. Mmh. Donc il faut, c'est pourquoi il faut le mettre en priorité, pour mobiliser toutes les ressources politiques, économiques, financières, culturelles, humaines, afin de mettre le, le patrimoine à l'abri des destructions et des dégâts de tout genre et de le transmettre à notre descendant d'une part, et de sauvegarder et de promouvoir la diversité culturelle mondiale d'autre part. Il a noté que depuis ces dernières années, grâce à une prise en considération sans précédent du président de la République vis-à-vis -vis du patrimoine et à son leadership extraordinaire, la préservation, la protection et la valorisation du patrimoine culturel est devenue un consensus solide. De grande ampleur au sein de la Chine, qui est en même temps politique, économique, culturelle et entre autres sociale. Il est maintenant clair que pourquoi la Chine a décidé tel au commencement de joindre l'ALIF, c'est d'abord grâce, la, grâce à une confluence des différentes volontés politiques du plus haut niveau de l'État en provenance des Émirats arabes unis, de la France, de la Chine et bien sûr de plusieurs pays dont les représentants sont réunis ici, aujourd'hui, dans la salle, tout comme six ans avant. Néanmoins, la politique n'est pas la seule raison. La Chine considère l'alif comme une cause honorable de protéger les biens culturels en danger, de sauvegarder les mémoires communes de l'humanité, d'aider les gens en difficulté, irriguer les esprits consternés. Tout cela rejoint parfaitement à la tradition culturelle chinoise qui respecte de façon inhérente la générosité humaine et en pratique volontairement. La Chine veut s'immerger dans cette cause ambitieuse pour donner ses propres contributions à construire ensemble une communauté culturelle internationale avec un avenir partagé. Enfin, la Chine croit en la concertation et la, et la coopération. La LIF est le pp d'une concertation fructueuse et exemplaire entre différents états, organisations, institutions, fondations et entre autres individus remarquables. Nous sommes prêts à approfondir la coopération avec la LIF pour faire face non seulement aux défis traditionnels comme le conflit armé, le séisme, le vandalisme, le trafic illicite, mais aussi à de nouveaux défis du 21e siècle, tels que le changement climatique, le PICTADA, l'intelligence artificielle, etc., pour moderniser nos, mentalités, nos modalités et nos approches en matière de protection du patrimoine en danger, afin de mieux nous adapter avec ce monde en plein de mutations. Donc je vous remercie. Merci. merci. Merci. Merci pour vos commentaires. C'est intéressant de penser à tout ceci. Vous entendre parler euh, de, euh, des idéaux de la Chine en commun avec ceux d'Alif et la, euh, le fait qu'ils sont complémentaires. Et aujourd'hui, vous avez parlé aussi d'autres points qui n'ont pas été mentionnés. Par exemple, la lutte contre les, le trafic des euh, biens qui est une question très sérieuse et qui doit être résolue, ainsi que les nouvelles technologies. Et donc, merci pour ces deux euh, nouveaux points mentionnés par vous. Merci. Maintenant, on a parlé un peu du contexte euh, lié à la Fondation et les personnes qui étaient présentes. Euh, maintenant, parlons du développement d'Alif depuis ce moment. Et Mariette, vous êtes une professionnelle et vous étiez membre du conseil de la fondation dès le début. Et comme Bénédicte a dit, vous avez vraiment participé dès le début à cette fondation. Après six ans de travail avec Alif dans le domaine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conclusions tirées du travail et de la gouvernance aujourd'hui et du bilan. Merci, merci Sandra pour cette modération vers une très belle journée. C'est vraiment spécial, exceptionnel d'être ici dans l'UAE, dans Abu Dhabi, dans l'UAE, l'un des pays qui est fondateur d'Alif avec le gouvernement de la France. Et avant de répondre à vos questions, euh, je voudrais euh, aussi remercier euh, Bénédicte et euh, rendre hommage qui a présenté et aussi Jack qui a représenté Jack avec une diplomate à New York qui travaille pour arriver à l'action qui est le moteur d'Alif. Vous avez vu en action Bénédicte. Bénédicte ne dit, n'accepte pas le nom. Elle vient, j'étais à la fondation, je me souviens, je n'étais pas dans cette position euh, à Abu Dhabi. J'étais l'une des fondatrices... Euh, et le gouvernement de France et d'Abu Dhabi a essayé d'amener ensemble un, monde, un modèle de euh, fondation euh, pour faire face à la euh, pandémie de la tuberculose, de, euh, de du VIH et euh, la malaria, euh, le paludisme. Et donc, il fallait vraiment répondre d'une façon euh, efficace et rapidement euh, à la situation. Et notre bureau à Genève, qui existait depuis plus de 20 ans, nous voulions utiliser le modèle global et la, le mettre en œuvre euh, il y avait une protection, bien sûr, du patrimoine culturel, mais l'UNESCO est un, par exemple, partenaire très essentiel. Mais nous savons ce que nous avons besoin aujourd'hui. Bénédicte a parlé des initiatives, elle a mentionné quelques points. Et donc, c'était important en 2017, en décembre, à Abu Dhabi, de parler des avancées entre les deux pays, entre les leaders de de par le monde et des organisations publiques, ainsi que le, la valeur de la fondation. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire quand on parle d'évolution. Les nombres que vous avez vus montrent, et on a déjà été dans plusieurs régions pour beaucoup de temps, et nous travaillons dans plus d'une dizaine. Et on a entendu parler de projets liés, par exemple, euh, au patrimoine en Ukraine. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'UNESCO, euh, on parle de plus de 100 projets euh, en Ukraine établis et donc c'est c'est en fait le fait de réunir les gouvernements et les, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les experts, les sociétés civiles et les gens. Euh, Alif n'était pas créé pour remplacer d'autres entités. Non, c'est juste une valeur ajoutée pour vraiment répondre le plus vite possible. Nous ne travaillons pas ensemble, nous travaillons avec nos partenaires et parmi vous, beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont dans la salle. Et donc, son Excellence Mohamed Al-Mubarak a référé à un point très important, et je voudrais ajouter la collaboration fois trois. Et nous ne pouvons pas faire ce travail individuellement, et c'était une question et un, et un objectif fondamental. Dernièrement, pour ce qui est de l'évolution dans nos discussions gouvernementales au sein de ce Conseil On a commencé à voir d'une meilleure façon à quoi a besoin Alif ou l'urgence et aussi comment on peut garantir sa longévité. De même, en tant qu'organisation de protection de patrimoine, nous devons travailler partout dans le monde. Nous devons renforcer toutes les le travail pour toucher toutes les, tous les patrimoines culturels, toutes, tous les gens, toutes les religions, tous ces patrimoines pour nous pour souvenir. Et comme Valérie, notre directeur exécutif, a dit, ceci nous aide et nous montre à voir d'une façon plus claire euh, peut-être euh, les modèles qui ont utilisé le patrimoine culturel en tant qu'arme. Je pense que notre mission est devenue plus claire aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour aider les gens à bâtir un, un, une paix et à avoir un développement durable. Et j'ai été vraiment touchée par euh, la, euh, le témoignage de, cette, de cet homme qui a parlé des pertes dans la construction qu'il qu faisait dans la vidéo. vidéo. J'ai été vraiment touchée et c'était vraiment fascinant de le voir en tant que professionnel à long terme. Je suis vraiment contente du travail d'Alif. Merci. merci. Je voudrais vous remercier pour euh, avoir souligné ce que mon projet, mon travail euh, est vraiment intitulé à faire des projets que nous lançons. Aussi, j'ai aimé le point euh, que vous avez mentionné sur euh, l'usage du patrimoine en tant qu'arme et la milita militarisation de ceci. Je pense que ça est devenu un, une cible et cette arme de guerre euh, doit être arrêtée et doit être posée euh, euh, discutée au niveau international. Et avec les partenaires que vous avez mentionnés pour être plus conscient de l'importance de la l'importance de ne pas euh, détruire, détruire le patrimoine. Je voudrais maintenant donner la parole à Katerina. Merci pour votre participation euh, et pour ce temps euh, que, vous nous avez, que vous nous avez donné. On apprécie votre participation. Vous venez, Katrina, d'un pays, l'Ukraine, euh, d'un pays qui est une priorité pour Alif aujourd'hui et l'a été euh, durant les dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ou nous parler du travail avec Alif dans un contexte de crise? Et Peut-être est-ce que vous pouvez nous part partager avec nous les idées liées aux demandes urgentes et comment est-ce que Alif a répondu à ces demandes. Merci. Ça marche? Ça y est, d'accord, merci. Euh... Au début, permettez-moi de vous remercier tous et remercier la Fondation et Abu Dhabi ainsi que les autorités de l'Émirat arabe uni pour me donner le plaisir de participer. C'était une journée très longue et durant cette situation, c'est difficile de prendre quelques jours et participer à une sorte de, de, de, de conférence. Et c'est difficile pour nous de transmettre la voix. Je vais essayer vraiment de ne pas mettre toutes les idées dans un discours parce que je dois garder quelques idées pour la, la, la deuxième partie de notre euh, session, mais un peu d'aperçu euh, sur la situation en Ukraine et pour comprendre l'image en euh, général. L'Ukraine a un grand euh, euh, nombre de patrimoine culturel, plus de 160 000 objets euh, de biens intangibles. Et euh, il y a aussi même des euh, bons euh, qui n'ont pas été découverts et plus de 12 000 de, euh, bon, de, de biens qui, ont, qui sont présents dans les musées nationaux et euh, internationaux faisant partie d'une euh, collection privée. Il y a aussi des documents d'archives et différents archives, différents archives dans les organisations, etc. Et la liste est longue. Plus de 200 000 musées municipaux et nationales national et euh, Et donc, euh, quand l'innovation a... Quand, euh, donc la crise a commencé, on a euh, fait face à beaucoup de euh, problèmes. L'histoire est aussi longue parce que quand la péninsule de la Crimée a été attaquée par la russie en 2014, on a commencé quand j'étais représentante de la société civile. On a lancé plusieurs initiatives et nous avons beaucoup de d'organisations de société civile, des communautés professionnelles comme les ONG, comme les comités, etc. Et nous espérons fonder d'autres. Et donc, nous essayons là de travailler ensemble et de partager ceci avec l'État. Cette dernière année, je représente le ministère, de, le ministère de la Culture et je dois avoir un, un, une compréhension de la situation. Nous voyons beaucoup de défis et des euh, points négatifs et points euh, un peu faibles. On a... Essayer. nous voulons garantir la durabilité d'un État, des, euh, des agences d'État, des autorités au niveau local, etc., parce que l'occupation et l'invasion armée a commencé d'une façon très rapide et ce n'était pas attendu. Euh, C'était inattendu et imprivé de la plupart des gens en Ukraine. Et donc, on a vu euh, des régions en danger. Aujourd'hui, il y a un déficit de professionnels parce que les professionnels ont quitté le pays et il nous reste un problème donc, dans ce domaine des musées délaissés où nous devons, par exemple, parfois évacuer les gens. Et euh, nous devions aussi euh, gérer cette protection et ces questions liées à la euh, sûreté. Ce qui était important dès le début, c'est... De, depuis le début de cette invasion à, long, à large envergure de communiquer. Il y avait beaucoup de réunions en Zoom et beaucoup de communications 24 heures euh, par jour les 7 jours de la semaine. C'était important pour nous d'expliquer la situation, d'obtenir le soutien nécessaire et de faire de l'héritage ukrainien euh, au niveau euh, national visible à, à tout le monde. C'était euh, un dilemme euh, que euh, les hommes politiques discutaient. Nous ne pouvons pas, par exemple, euh, interdire euh, la protection et annuler euh, ce patrimoine. C'était important de montrer la richesse et l'ouvrir au monde on a communiqué avec plusieurs partenaires euh, en raison de ceci et moi j'apprécie vraiment profondément personnellement et de la part euh, du groupe euh, Alif parce que vraiment j'ai je tiens à euh, parler combien vous étiez flexible et compréhensible flexible plusieurs fois et je le, je la répète flexibilité Flexibilité et flexibilité, parce que quand il y a un tas d'attaques sur le territoire tout entier, le 24 janvier, l'année euh, février l'année dernière, on a su que chaque région est citée et à risque d'attaque. C'était une situation euh, très difficile tout s'est détruit en une minute, pas d'endroit sûr dans la région. Et c'était vraiment important quand on a commencé à négocier et à faire ce dialogue pour le pour avoir un soutien euh, financier. Nous voulions être très flexibles. Parce que même il y a des membres de notre petit groupe lié au patrimoine culture au sein du ministère, étaient dans d'autres régions dans ce même jour. Et pour les deux mois à venir, il y avait des gens qui... Il était en ligne, en parlant en ligne chaque jour avec des membres de l'équipe qui cherchaient un, un abri. Il n'avait pas d'internet. Il voulait un refuge. Il n'y avait que des bombes qui euh, qui tombaient et qui ils étaient donc, tout, tout était en train d'être bombardé et donc le, la machine de bureaucratie existe toujours en dépit de la guerre et on devait être flexible. Et je répète chaque fois, durant cette année, une seule façon de protéger, pour protéger les biens tangibles et intangibles, c'était juste à cause ou grâce à la coopération équilibre entre les États, les autorités aussi les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Alif est l'un des, des partenaires très essentiels, très ouverts et, et très amicables, très flexibles, parce qu'elle a, en voyant le nombre de ces objets de ces institutions que nous devrions protéger, Alif a soutenu plus de 160 institutions en Ukraine directement ou indirectement par le biais d'ONG euh, ou de fondations territoires qui opéraient euh, au sein de ce fonds. Et c'était la seule façon de réaliser et de faire euh, les efforts euh, nécessaires, sachant que et les biens sont euh, très énormes, plus de 3, 3 millions et 200 000 euh, euh, euros. C'était ça, euh, à peu près, le coût. Euh, et donc, euh, je ne peux pas parler de ceci d'une façon ouverte, mais beaucoup de processus d'évacuation ont été organisés euh, par, euh, le, euh, grâce à ce soutien. Vous nous avez aidé à vraiment sauver tous ces objets euh, et à vraiment et faire, de, faire les gens sentir euh, cette durabilité. Et nous sommes vraiment. Euh, appré nous apprécions vraiment euh, votre soutien et reconnaissons pour ceci. Je voudrais remercier Son Excellence Mohamed Al-Mubarak qui nous a aider à travailler à temps, et non seulement durant la guerre, mais aussi après. Il a dit que, par exemple, il faut travailler maintenant sans s'attarder. Et donc c'est pour cela la coopération avec la fondation est profitante tout genre de soutien, que ce soit financier ou autre. Ce n'est pas l'argent qui compte, mais la responsabilité et l'efficacité prenant en considération que l'argent des euh, donateurs publics et privés est nécessaire. Investir euh, tous ces fonds dans l'endroit le, euh, propre et euh, spécifique est important parce que euh, le futur dépend de ce travail et de nos choix aujourd'hui. Et donc, merci et j'en je, parlerai des détails plus tard. Merci. Merci pour, pour nous avoir expliqué tout cela d'une telle façon si concrète. Et dans ce moment où il y a cette... Où, où, où vous vous rêvez le matin et vous, vous, vous voyez tout, tout votre pays dans une situation si critique et avec tous ces changements et cette, tous ces risques dont vous donc je crois que docteur euh, Azuel euh, euh, qui était avec nous à la, à la téléphone pour une heure et qui pour, pour parler pour que nous soyons toujours flexibles hein, dans notre... Euh, et ça, voilà, un peu, et voilà nous, nous avons, vous avez le soutien de, depuis Genève pour, pour vous apporter de l'aide. Et, et c'est voilà un peu l'esprit d'Alif qui, qui a euh, pris naissance en, en New York. Et, et voilà l'histoire voilà, et l'évolution de tout ce que nous essayons de, de réaliser ensemble. Et on retourne à vous dans quelques minutes, puisque l'Ukraine est une priorité pour ILAF. Vous avez parlé de plusieurs projets qui ont été menés ensemble, en commun, en Mossoul. Et docteur, est-ce que vous pouvez nous parler? de cette de cette partenariat et quelles sont quelles, quelle est la forme des réponses et des interventions et avec le, il y a déjà un an que la situation en, en Ukraine est devenue une priorité que, donc vous pouvez vous pouvez nous parler de cette relation et de cette couleur avec la situation en général dans le à travers le monde Elle, la relation s'est développée d'une façon euh, réelle euh, avec Alif. Euh, Alif est, est, est, est connue comme étant une, une organisation et une fondation sérieuse. Et avait, elle a une réponse très rapide à, à les les défis ou les problèmes qui ont, dont l'Irak a été témoin, mais l'effet essentiel qu'ils ont laissé et leur présence dans la région, ils sont, la LIF est présent dans, dans le Mosul et les, les projets se, se concentrent là-bas. La plus grande des projets prendraient fin dans, je crois, dans quelques temps et je crois que ça va laisser une, une empreinte durable dans la dans la région cette région qui était victime du terrorisme qui, le terrorisme qui a essayé de défigurer défigurer l'histoire de ce de cette de ce pays voilà Alif qui contribue à, à, à, à, à ressouffler la vie dans dans les dans sein dans les des communautés euh, locales et, et tous les, les travaux de, de et de de, de bâtir les capacités des cadres dans, dans la région et cette durabilité, cette ré, durabilité vie, vie, vie, réelle de la vie ou du de de, de, de, de, de travail d'Alif dans la région. Donc, on a une nouvelle génération, une génération jeune qui, qui aime, aime euh, euh, et Alif. Et, et l'un des, des, des, des, des, des points déterminants de du travail d'Alif est de partager la connaissance et de de développer les les, les euh de développer les, des cadres et quand Alif quittera les, les, les, cette région et qu'on a parlé de, de la, la, la, la, la maintenance et de la restauration du, du, du, du musée de, du Mosul du Moussil, et, et, même, et, et quel sera le rôle d'Alif après que la, la, après ces travaux prennent fin donc on, on a on a sera on a on s'attend à... à, à um avoir une réponse une réponse concrète sur sur le rôle d'Alif euh, donc après cette euh, ce, après avoir fini ce projet le, on, on, on s'attend à ce que euh, Alif a un rôle actif dans le, le, le dans, dans, dans, enseigner davantage et de de sensibiliser et de construire les atouts et les, euh, les atouts des, des, des, des, des cadres de, dans dans deux deux à trois années on, on, on, euh, il, le, le, le, les résultats seront formidables. Alif a donné, a prêté la main et a aidé tout. Et, ça, et, et nous, vous n'avez pas hésité à aller au-delà de, de, de nos demandes et de, de, de contribuer à développer le, le, la localité et aussi les, les, les, à financer. Les, même les contributions financières même ont allé au-delà de leur... Euh, de leurs euh, si on peut dire limites temporaires euh, les limites temporelles et ils ont été flexibles ils ont été euh, euh, euh, Capable d'appréhender les nécessités de la place elle-même. Donc, il y a bien d'autres locations dans l'Irak. À Bagdad, on a beaucoup d'endroits historiques et il y a bien des monuments culturels et de l'héritage. Alif à a saisi l'occasion après que nous avons, nous avons soumis les, nos demandes et où ils ont, où ils ont appréhendé l'importance de ces endroits et, et ils ont contribué à émettre une stratégie pour pouvoir maintenir et conserver les, la, la valeur de ces, de ces endroits. On a une place au, au, au centre de bardad Dans cette là il y a des, des, des problèmes avec les, les les eaux souterraines et pour pouvoir pallier à ce à cet, à cet problème et on a on a utilisé les experts envoyés par Alif pour pouvoir trouver une solution cette solution qui est qui est pour pour pouvoir mettre fin à cette donc à cet problème donc donc les, les solutions apportées par par Alif sont des solutions durables et aussi qu'on parle de la, la place ou les cités ou les éloignants sera. C'est euh, un endroit très, très beau. Il est très euh, lié à la, aux communautés locales. Euh, Alif a une stratégie à long terme. Ils ont déjà mené une, une opération de secours euh, et, et, et ils ont fini la première étape. Ils ont entamé déjà la deuxième étape pour, pour, pour euh, cons, compléter la construction de, de l'Arc et pour que, euh, pour que euh, et pour euh, établir un musée et restaurer le, le, le bâtiment de le musée, du musée qui est déjà, qui est, qui est déjà là, qui est, euh, mais pour le restaurer. Donc, euh, donc cette dimension apportée ne, ne se contente ne euh, ne se contente pas du de, de, niveau euh, restauration, mais aussi de euh, de souffler la vie dans dans dans la région. Et voilà, c'est un travail et que ces travaux aura une valeur durable et touristique et qui va créer euh, du, euh, un, des mouvements touristiques dans, dans, dans cette région. Donc, cette longévité et cette durabilité apportée à ces, à ces lieux, l ont, les ont transformés en, en une en un destination touristique et, et voilà, c'est ça et ça, c'est le premier temps pour toute la région. Voilà, c'est un, un exemple de, de maintes exemples, aussi les, les églises, euh, les, les, les, la destruction n'a pas, euh, euh, ne se contentait pas des, des mosquées, mais aussi des, des, des, des, des églises. Et Alif, euh, resta, euh, des travaux de restauration de, de, de plusieurs églises pour euh, pour rafraîchir ces bons et les liens sociaux entre les communautés. Et, et voilà un peu le, le point focal et des, des, des, la vision réelle et à long terme d'Alif de, de, et de renforcer ces, les liens entre les communautés et, euh, au sein de l'EREAC. Merci. Merci, Dr. Leiss. Et en parlant de Moussile, il y a un projet très important avec l'aide de nos partenaires et de pense et, et J'apprécie vos commentaires puisque vous avez, vous avez un peu euh, touché à la, au futur et à le futur des, des projets qui doivent, euh, qui, qui, qui doivent être entamés. L'un de nos premiers projets que nous avons mené avec vous, avec d'autres partenaires comme le Louvre et d'autres et il est peut-être euh, euh, le temps est important pour penser qu'est-ce euh, ce, euh, qu que sera notre rôle et aussi la, la technologie qu'on doit apporter et, que, et quels sont les bénéfices de cette technologie pour la population pour qui, de la population locale qui, qui travaillait dans le musée et pour le musée et quoi c'est une des, des questions qui sont à, à discuter et l'une des, des notre responsabilité est de protéger l'héritage donc euh, Bénédicte en, en tant que en, votre rôle que le, le président du, euh, du Fonds de, des musées mondiaux. Vous êtes un partenaire crucial pour Alice et pour Alif. On a déjà mené plusieurs projets ensemble. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler de, de la nature de ces partenariats et, euh, ce partenariat et est-ce que vous, vous pouvez parler aussi de, de quels, quels sont les changements dont, dont, dont fait témoin le, le, le, un peu le, le, le, euh, le, site, le site où le connaît les le secteurs de l'héritage à travers le monde Merci. Merci pour m'avoir donné cette, cette occasion. Que je, je crois que nous sommes tous pour apporter de l'aide. Et, et donc, pour, pour répondre à votre question, euh, en bref, bref, et, et ma, ma, ma, ma organisation, euh, et, et notre rôle est d'apporter du financement. Et si on compare entre les la culture avec les ressources naturelles on sait qu'il y a des des évaluations qui des, des, des qui peuvent apporter des milliards de dollars donc il faut il y a il y a bien des ressources naturelles qui se qui, qui disparaissent et, et, et ne sont pas renouvelables et je crois que tous peuvent doivent être mobilisés donc le, le rôle de d'Alif est de financer de trouver des financements des sources de financement et, et je crois que le risque est, ou l'importance est de, de porter ce soutien aux, de, pour dans les, les régions sous conflit et, et je crois que la différence que créée par, par Arif est qu'elle apporte qu'elle la, la de la magie vous avez vous pouvez aller aux endroits apporter des, du soutien et aussi de bâtir des partenariats et je crois que c'est très important pour pour l'Ukraine a été ça a été, la tâche a été facile pour apporter du financement mais mais mais, mais peut-être et c'est euh, de même similaire à apporter d'autres financements avec euh, la réputation d'Alif et les, et les, les, les efforts qu'elle qu apporte. Donc, euh, avec de, et, donc, euh, et de, le, le, le, le rôle d'Alif, de, de, on peut le voir sous, sous plusieurs perspectives. À Yémen, même avec le conflit et l'insécurité qui est et, mais, euh, dominante, on, on, on, on traite. On travaille à restaurer le hammam, al l'imam, le, le palais, le palais de l'imam aussi pour créer des manuels pour ou des, des principes directrices pour le futur. Et si on a acti, on est très actif à travers nos nos partenaires yéménites. Yémeni, et et le, le deuxième point est qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut faire après le, la la mise prise en fin des, des, des projets comme le docteur Elise a déjà mentionné. Il fait apporter des, du, du design pour les mausolées de Hamousel euh, Donc il y a bien des formes de, de contribution et il y a bien des manières en temps de, de conflit. Il, il y a plusieurs formes d'attaque et de, de ciblage de ces, de, de, ces de ces monuments et voilà. Ici vient le rôle de et vient euh, le rôle d'Alif de considérer Hamousel comme un étant un, un, un milieu centre de, de, de développement et de la restauration de tous les monuments. Je crois que euh, Alif a peu contribué, même pas dans, non pas seulement dans Mosul, mais dans, aussi dans des endroits plus petits, appelés, qui, qui, ont, qui ont moins d'importance, euh, comme les, les chenines pour, des, des, de la communauté yézidite. Donc, ça doit, tout ça doit être inclus et doivent être euh, listés sur la liste des, des monuments euh, mondial mais aussi il faut vérifier que la signification et, et représentation l'importance que, que représente ces, ces monuments pour les, les, les minorités dans la région et des les, qui sont les minorités vulnérables et nous connaissons que les, les États ont été victimes d'attaques. et de, de, de euh, et il faut donc prendre aussi en considération ces monuments pour permettre à ces minorités de revenir et euh, Alif aussi est engagé à, sur à, à longue plus plus long à, à terme plus long à, dans des zones de, de conflits et, et et ça nécessite un, ça nécessite une diplomatie plus à long terme et le, le, et le et aussi à, dans, à la frontière arménienne turque il y a bien des hostilités il n'y a n'a pas eu des hostilités à présent mais il y a des des, des, des, des groupes de travail euh, là-bas qui, qui, qui, qui, qui, qui comprennent des Arméniens et des Turcs et, et ça signifie que même quand il y a des tensions politiques entre les deux pays, sur, à travers l'héritage et le patrimoine, avec le dialogue de, euh, qui, euh, qui euh, Concernant ces, ces, ces, ces ruines et ces, ces, ces monuments, et il y aura bien des dialogues qui naissent entre les deux pays. Donc, je, me, je vous remercie et je remercie Valérie aussi pour, pour, ces, pour la tâche, ce n'est pas difficile d'être le leader de, de, de, de Ilaf et, et tout ça, tous ces projets, tous ces réussites qu'on a fait, c'est un peu euh, grâce à lui et grâce à la vision de, de Alif et la responsabilité. Se, se, aussi d'exécuter cette vision et merci pour Barry aussi et pour le, le, le groupe de travail qu'il a déjà réuni. Donc, il est très difficile de, de, de trouver dans, à travers le monde les meilleurs experts dans, et, et je crois qu'il a réussi dans sa tâche. Et merci, merci. Merci pour être si éloquente à nous expliquer le, le, notre rôle moderne dans, dans, la, la, dans la conservation, dans l'usage du patrimoine pour bâtir la paix et construire, construire la paix. Et je crois que merci pour votre contribution. Et finalement, j'aimerais demander à Samuel, Diane et Mariette et je, je on, on, on, on, on commence avec vous, Mariette, pour parler des des, des leçons qu'on qu qu a conclu de, de, de, de, de, de, de, de notre travail dans le passé à présent et est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ces leçons à prendre avec nous pour le futur merci sandra merci excellence Katrina pour, cette, pour euh, mettre l'accent sur la flexibilité et je crois que c'est un peu ce n'est pas uh, typique pour nous les français uh, je crois que le, le, les, les leçons les, les meilleure leçon que euh, à travailler avec le, cette comité scientifique euh, euh, formidable et, et que... Et que Comment euh, penser de façon constante à ce que, euh, comment trouver des, des financements pour euh, notre travail. Et, et, et puisque on a vu, on a, notre réponse a été immense en ce qui concerne la discussion des, des monuments en Syrie et en Irak. Il faut peut-être, euh, euh, de façon. Euh, et, et, et je, je crois, mais euh, en, euh, à commencer. Euh, euh, en, en sortant au vif de de, de, de cette, de cette de ces travaux de, de, reconstruc de reconstruction, euh, on constate on commence à, à, à, à assimiler la euh, l'importance des gens qui ont qui ont euh, qui ont euh, bâti, qui ont les, les gens qui ont vu avec qui ont vécu avec ces, et les gens qui ont ont besoin de ces monuments pour leur pour soutenir leur vie ou pour assurer le, le, le, le, le, le, leur tradition et et, et d'autres. Donc on commence à, à débloquer les les les, les des les, les, les, les, les, les conflits concernant les, les points de, de, ces, de ces objets. et On commence à voir euh, ce qui se passe dans des pays dans des centres, euh, de, de et d'autres, dans le centre de l'Asie, et que, quelles sont les, les techniques et la, la, la formation des de personnes, les personnes qui prennent soin de, de ces monuments à travers leur, leur travail et leur, leur, leur, leur pratique et leur vie. Et qui, et qui, les gens qui permettre à ce travail de, de, de prendre voix. Donc, euh, et tout ça, ça a été euh, mis en, en place, mis en œuvre avec les, les, les groupes de travail d'Alif. Euh, il faut, pour pouvoir travailler ensemble, on a besoin de plus de financement. Et ici, le vice-président d'Alif, de, de, de, de aussi, comme on dit Mohamed Mubarak, il a, il a mis l'accent sur, sur, sur le, cette coopération. Et on, on s'attend à ce que prenne prenne un rôle plus grand, puisque les, les, les sociétés modernes euh, s'enseignent euh, et sensibilisent, sensibilisent davantage sur leur rôle, sur l'importance des monuments. Et il faut apporter ces enseignements aux enfants dans les dans les écoles, dans les universités, pour à ce que pour ce que on se concerne, euh, pour, pour pouvoir préparer les citoyens à à, prendre, à mettre de la valeur ou à assimiler l'importance de ces vestiges et de de, de, du patrimoine. Et je crois qu'on a déjà un peu vu quelques, des efforts déployés dans ces dans directions et j'attends à, à voir davantage. Merci. Euh, actuellement, Alif a un grand réseau international de protection du patrimoine culturel en Péry. Donc, si Elle a commencé avec très peu de projets au Moyen-Orient et en Afrique, elle mène aujourd'hui près de 180 projets dans 31 pays sur 4 continents. Donc je ne vais pas être sévère vis-à-vis -vis de mon pas <rire> et je, je, je donne seulement une proposition. C'est-à-dire, il faut des efforts plus importants pour la promotion et la communication de la LIF au niveau mondial. Depuis six ans, la LIF a toujours respecté à la lettre le principe d'action internationale pour, pour pouvoir attirer plus d'acteurs à joindre leurs efforts. Et néanmoins, et par contre, peut-être à cause de lassitude les institutions culturelles chinoises connaissent très peu la LIF. C'est pourquoi il n'y a quasiment pas d'opérateurs chinois qui ont l'opportunité de travailler pour l'ALIF. Je pense que c'est une lacune regrettable. Donc nous sommes prêts à travailler en concertation avec l'ALIF pour la promotion de son image en Asie, surtout en Asie orientale, et pour que celle-ci puisse être connue par plus de pays et de régions et par la suite qui souhaiteraient devenir à la fois acteur et bénéficiaire de l'ALIF. Voilà. Merci. On est là, on, on est prêt à discuter. On se réjouit de, de travailler plus ensemble. Merci beaucoup. Merci. Samuel. Euh, je ne vais pas répéter euh, donc ce que certains ont déjà dit sur la question donc, de la flexibilité. Je pense qu'Alif, de ce côté-là, est un modèle et j'espère effectivement qu'Alif va continuer euh, sur ce modèle donc, de, de flexibilité. Et j'en veux pour preuve euh, toutes les interventions que Alif a faites au niveau des musées euh, de la sous-région en particulier à travers donc, ces programmes d'urgence. Euh, je voudrais aussi dire ce que je pense de la, de la nécessité d'être plus communicatif sur Alif. Alif intervient euh, dans de nombreux pays, mais c'est vrai qu'il y a un effort de communication, un effort de relation entre les communautés et le travail d'Alif à faire. La chose la plus importante, pourtant, que je voudrais dire, c'est que, et Alif le fait déjà, je pense qu'il est important qu'Alif ne se concentre pas sur la question de, du patrimoine physique, que la question du patrimoine immatériel est une question extrêmement importante. Dans des zones comme les nôtres, où le bâti n'est pas forcément la base du, du, du patrimoine, euh, le patrimoine euh, immatériel est quelque chose d'extrêmement important. Euh, dans les zones en conflit, euh, les menaces les plus importantes euh, sont aussi sur le patrimoine immatériel. Et je pense que euh, l'intervention d'Alif pourrait euh, aller davantage dans, cette, dans ce domaine, avec effectivement euh, des, des stratégies de prévention euh, plus fortes moi je vois euh, comment donc, le, le Mali est dans une situation, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, hein. je veux dire que la situation est extrêmement euh, difficile on, on, on va s'en sortir peut-être dans 10, 15 ans etc. Donc en ce moment-là la question de la prévention hein, devient une question essentielle donc je pense effectivement que le travail d'Alif pourrait s'orienter euh, davantage sur la question du patrimoine immatériel parce que euh, dans certaines régions c'est ça qui est essentiel et de l'autre côté je pense que la question de la prévention est une question essentielle pour éviter effectivement que dans les zones où les conflits sont des conflits euh, qui sont euh, récurrents, durables, euh, que la prévention soit effectivement un axe de travail important. Très bien, merci beaucoup. Merci, effectivement. <applaudissements> Catherine, like the... Catherine j'aimerais vous donner la parole pour la dernière question pour dans cette session séance plénière. Euh, quelles sont les leçons ou les, les directives que vous euh, donnez à, pouvez donner à Alif. C'est une question très difficile. On a besoin de quelques temps pour, pour y penser. Euh, J'aimerais mentionner après ces discussions que, Peut-être un jour les chercheurs et les, et les scientifiques peuvent, peuvent peut-être mettre une, une dissertation là-dessus ou une euh, recherche. Oh, je crois qu'on a une, euh, une longue euh, et une, euh, évolution euh, et même... Euh, euh, Moyens pour conserver le, le patrimoine. Il est difficile pour, nous, pour moi maintenant de, de les, les mettre en, en mots, ou les, mais, mais je crois que c'est une journée très officielle et, et je dirais que concrète, mais il faut un projet qui doit être axé sur des objectifs fixes, non pas seulement sur les, les, les, les, la population et les communautés, mais sur les, pour, sur les gens, et c'est un, euh, un processus qui se bâtit sur, bâtit sur une approche mondiale, d'un écosystème mondial de, de la protection de, du patrimoine. Et dans le passé, dans mon pays, par exemple, et je crois que dans d'autres pays aussi, il y a des États qui, sont, qui étaient responsables. Ils ont nommé des, des, des, des personnes en charge de, de, de ces objets, de, de, de la gérance et du maintien et tout ça. Donc, maintenant, on arrive à un temps où... Euh, adapter, adopter un autre modèle. De, de, de la de, qui, qui de la développement de cet écosystème c'est un change c'est un c'est un défi c'est pas difficile mais mais je crois que on a pas d'autre c'est l'un des c'est l'un des moyens les plus efficaces pour non pas seulement pour protéger, mais pour bâtir pour l'avenir et que je crois que c'est l'un des choses les plus euh, significatives dans, euh, parce qu'on on peut voir on peut mettre le, le, la pierre euh, euh, fondatrice de nouveau nouveaux écosystèmes. Je crois que que euh, qu et aussi, on, il faut penser et, et, et, euh, et voir, évaluer comment ça va progresser. Donc, euh, ce n'est pas une, une directive ou une ligne directrice, mais on est focalisé, on est plus axé sur les gens, puisque sans les, les gens, on ne peut rien faire. Et, et ce forum, un tel forum qui est, où il y a des discussions analytiques sur des sujets... Il faudrait euh, être ouvert pour, tous les, pour, pour discuter les meilleurs moyens de d'évoluer. De, de, de, merci pour m'avoir donné cette occasion de discuter et, et de, de vous rencontrer. Euh, je crois que, je crois que ce, le, le, ce forum ne doit pas être tenu euh, chaque six années seulement, mais chaque euh, deux années. Et merci. Merci. C'est une bonne, bonne euh, la, avec cette bonne, euh, euh, avec cela, on, on, on termine, on termine notre euh, cette session et on passe à une pause café. On sera, on sera de retour dans dans euh, 15 minutes pour discuter l'effet du, du, du climat et du changement climatique. Merci.